Vous savez ce que c'est un meilleur ami C'est un garçon qui peut te comprendre seulement en te regardant. C'est un garçon qui ne te juge pas et avec qui tu peux toi-même. Celui qui te remonte le moral. Tu ne le vois pas tout le temps mais lors de vos retrouvailles, vous ne vous quittiez plus. Vous avez peur de vous perdre l'un de l'autre à chaque moment de votre vie. Car sans lui, vous ne voyez pas votre avenir. Ce garçon qui est, oui parfois je l'avoue, un peu con, mais qui est tellement important pour vous. Il est fou, gentil, et vraiment drôle. Ouais, ce garçon il est parfait. Enfin, du moins, pour vous. J'avoue que sans lui, ma vie ne serait pas pareille. Avec lui, je suis comme sur un autre monde. Je suis différente. Oui, car c'est pour ça que je l'aime. Je l'aime pour ce qu'il est différent, tout simplement. Comment euh, aurais-je cru la première fois que je l'ai vu, que cela aurait été une rencontre qui a changé ma vie Je pensais tout simplement une rencontre banale, comme les autres. Mais c'est grâce à cette rencontre que j'ai gagné un frère. Oui, un frère hors du commun. Et je sais que je ne suis pas facile à vivre, que je ne rigole pas tous les jours. Mais... Je tiens à le remercier de me supporter, de me connaître de A à Z. Me connaître, euh, ouais, comme sa sœur. Et peut-être que ce garçon, je l'aime plus que tout au monde. Ouais, ou bien plus que ça encore. Bah, ce garçon pour moi, c'est mon frère.